Salut tout le monde, le 19 juin dernier j'ai été témoin à un mariage, c'était l'occasion pour moi de m'amuser un petit peu en couture. Alors j'ai bien sûr été prévenue de la date du mariage il y a plus d'un an, et bien sûr je me suis mise à la couture dix jours avant l'événement. Après je ne partais pas de rien, j'avais maturé l'idée dans ma tête depuis un moment, et j'ai longtemps penché pour une combi pantalon bustier. Je me posais quand même quelques questions sur le choix du tissu parce que sur une combi, les traces de transpiration en été, ça pardonne pas, surtout quand, comme moi, on transpire du cul. Mais un mois et demi avant, je tombe complètement amoureuse de la tenue d'une actrice aux Oscars et je change tous mes plans. Bien sûr, je prévois une version plus courte que la jupe initiale parce qu'on n'oublie pas qu'on doit aussi marcher et éventuellement danser à un mariage, donc on n'oublie pas le côté pratique. Je tente discrètement de faire passer le doré comme couleur des témoins, hein, mais c'est le bleu qui va l'emporter. Après de longues recherches de tissus, je pars sur un coton Liberty avec une doublure rose, et je commence à m'y mettre parce que je suis méga à la bourre, et je me dis qu'en théorie, si je réussis tout du premier coup, je devrais être dans les temps. Et vous vous en doutez, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Et on commence tout de suite avec une minute astuce. Maintenant que j'habite à saint étienne il euh, n'y a plus du tout autant de magasins de tissus euh, qu'à Paris. En gros, ici, on a Mondial Tissus euh, et c'est tout. Donc si à Mondial Tissus, on n'a pas ce qu'on veut, il faut se démerder avec euh, Internet. Et donc du coup, je vais en profiter pour vous donner un peu les astuces que j'ai pour acheter du tissu sur Internet. pour trouver les sites qui vous permettent de prendre des échantillons. Alors il y a certains sites où c'est 2€ euros le petit échantillon. Donc c'est un peu cher, mais c'est toujours moins cher que d'acheter un mètre directement. Et dans les sites que j'ai découverts, super découverte, c'est le site Craftin. Et en fait, sur Craftin, ils proposent pas des échantillons. Par contre, on peut commander du tissu à partir de 10 cm. Et donc en général, sur 10 cm, vous en avez pour moins d'un euro et ils vous envoient une bande de tissu qui est même plus grande que les échantillons standards qu'on vous envoie sur d'autres sites et euh, qui est en général moins cher, suivant le prix du tissu au mètre bien sûr. Et du coup j'ai commencé à commander pas mal d'échantillons. Je me fais des petites euh, fiches comme ça. Donc vous avez euh, un petit morceau de tissu que j'ai euh, Accroché au, au carton. Donc dessus je vais écrire le nom du tissu tel qu'il est écrit sur le site internet, je vais écrire la composition et ensuite le grammage. Donc euh, par exemple là on a un coton, 100% coton, euh, 120 grammes par mètre carré. Et en fait je me suis rendu compte que le grammage c'est vraiment le truc important euh, pour se rendre compte de si le tissu il va être euh, léger ou, euh, ou lourd. Et en fait le fait de commencer à avoir un peu, euh, je commence à en avoir pas mal là, D'avoir un peu euh, euh, plein de tissus différents comme ça en échantillon, ça permet de déjà apprendre à reconnaître les tissus. Du coup, mieux choisir après, euh, par la suite euh, du premier coup sur, euh, sur Internet. Et rien que pour vous, une super astuce bonus. Pour savoir si la transpiration se verra ou non sur votre tissu, vous pouvez tout simplement mouiller votre échantillon avant de commenter votre tissu. La jupe cercle, c'est une des plus simples à faire. C'est un cercle, comme son nom l'indique, dans lequel on fait un plus petit cercle pour pouvoir passer dedans. On ajuste ensuite ses dimensions avec la longueur qu'on veut et notre tour de taille. Donc, Je vais vous mettre en barre d'infos des tutos pas à pas, il y en a à peu près 1000 sur YouTube qui expliqueront bien mieux que moi comment faire. Et comme la mienne, bah, je la veux asymétrique, c'est-à-dire plus courte devant que derrière, je décale le cercle du milieu. Et comme je veux faire des plis, je fais un cercle au milieu qui correspond à mon tour de taille plus la valeur des plis. Là, on voit bien que j'ai très mal coupé parce que c'est censé être deux pièces exactement les mêmes. Alors il y a des techniques pour euh, couper du tissu fluide comme ça qui est assez compliqué à couper. J'ai déjà vu faire mais euh, j'ai jamais essayé. C'est pas dramatique parce que c'est une jupe qui est censée être asymétrique donc euh, je pense que ça se verra pas trop. Enfin de toute façon comme je sais pas encore comment je vais faire les plis et, euh, les plis s'adapteront aux erreurs qui ont pu être faites. Et puis voilà, donc là je vais coudre tout le bord extérieur, retourner la jupe et je vais faire un petit... un petit point en haut pour sécuriser le tout. Et après on passera à la ceinture. Ici je vous passe les 45 minutes qu'il m'a fallu pour comprendre pourquoi mon fil se cassait tout le temps. Et comme toute pseudo couturière, j'ai touché à tous les réglages de la machine au hasard pour enfin comprendre que c'était le fil en lui-même qui ne convenait pas. Et alors là il va falloir faire attention parce que moi je suis la spécialiste comme ça quand j'ai beaucoup de tissus, de coudre des choses qu'il faut pas coudre, de coudre euh, genre un bout qui vient là et tout ça. <rire> Donc on va essayer de faire attention parce que c'est pas comme si on était en avance. que je vous ai pas précisé, mais euh, j'ai jamais fait de bustier. Euh, le mariage, il est dans 9 jours. Le lendemain, je pars chez ma mère où il y aura une machine à coudre. Mais le surlendemain, je pars en vacances avec juste une petite trousse de couture. Donc je suis chez ma mère, euh, le matériel son et trépied est euh, au fond du sac. Donc du coup... Euh... J'ai pas pu filmer euh, mes avancées. Euh, donc, du coup, je vous filme ça un peu à l'arrache. Désolée si le son est mauvais. J'ai fait quelque chose de métable pour la jupe, mais la ceinture à l'intérieur, il faut que. Enfin, elle n'est pas fixée, il faut que je la refixe. Il faut que je reprenne des choses en bas. Là, il y a la doublure qui dépasse. Alors, ça peut faire un style, mais. Je pense que je vais euh, la remonter euh, à l'arrière. Et puis, euh, mon problème, c'est que euh, je serai sur des hauts talons. Donc, ça ne va pas traîner par terre. Mais par contre, je pense que pour danser, je vais me remettre à plat. Et euh, du coup, je ne sais pas si je remonte ça directement ou si je me change pour la soirée. Voilà, mais euh, quoi qu'il arrive, en tout cas, le gros œuvre est terminé. Et du coup, il faut que je passe au haut parce que <rire> là, il est... 17h30, je pars demain à 10h et après j'ai plus de machine à coudre donc il va falloir que euh, je me dépêche un petit peu, euh, donc voilà là j'ai posé une fermeture éclair Hop. et euh, voilà avec la doublure à l'intérieur qui, qui se voit sur euh, les côtés asymétriques, j'ai fait des plis réguliers derrière et puis j'ai fait quelque chose euh, d'un peu plus fantaisie sur le devant en faisant des, des petits allers-retours pour que on voit un petit peu les différents trucs. Voilà. Là, c'est l'essai. Donc, il est... Ça se voit pas trop, mais il est sur l'envers du tissu. Euh, donc, il est pas pile... En fait, j'avais, j'ai repris le buste de base que j'avais déjà fait. J'ai ajusté pour faire un, un corset. Donc, l'idée, c'est de, de rendre cet effet-là un truc assez court. Euh, j'ai repris la pince au niveau des seins parce que... Clairement, c'était pas si pur. Ah oui, et j'ai jamais fait de buissier et j'ai surtout jamais posé de baleine. Donc euh, voilà, euh, il va y avoir des grosses missions là. Et euh, euh, l'idée c'est d'avoir réussi le, de, à faire aujourd'hui la couture euh, en gros. Et après, s'il me reste que des finitions, je peux les emmener à la main en vacances. Donc là, j'ai posé euh, mon patron sur la table, je l'ai scotché parce que. Il était un peu froissé. Euh, j'ai posé les morceaux que j'ai découpés avec les... Voilà, bah, j'ai retiré la pince que, que j'ai faite. Et puis, euh, je les ai posés. Alors, j'ai fait un truc très risqué. C'est que euh, je trouvais que la pince n'était pas au bon endroit sur la poitrine. Donc, je l'ai décalé Et du coup, je vais <rire> rajouter... Euh, pas, faire passer un bout euh, de cette pièce-là sur celle-ci. Là, j'ai rajouté le petit bout. J'ai euh, coupé en bas et euh, rajouter le milieu voilà donc je vais découper mon patron et on va passer direct euh, à la version définitive de toute façon j'ai plein de tissus donc euh, au mieux euh, on gagne du temps au pire bah, ce sera une version d'essai euh, de plus et je recommencerai bon et eh ben euh, c'était soit ça passait soit ça cassait la tentative n'a pas réussi donc j'ai encore repris euh, ma pince et j'espère que cette fois ça va aller parce que bon, j'ai encore du tissu ça va mais on n'a pas une quantité infinie donc j'ai plus qu'à ajouter les baleines, la doublure et donc du coup euh, faire les ourlets dans, dans la doublure. Mais euh, voilà l'idée. En fait mon problème c'est que je ferais bien une petite pince en plus en bas. Mais euh, comme ma fermeture elle n'est pas séparable, en fait je peux pas ouvrir complètement le bustier. Parce que j'ai pas trouvé de fermeture complètement séparable. Euh, du coup j'ai vachement de mal à le faire passer. Parce qu'il est assez près du corps et par mes épaules ça a du mal à passer. Du coup j'ai peur que si je le fais un petit peu plus près comme ça, ça j'arrive plus à l'enfiler du tout. Du coup je sais pas quoi faire. Avec les baleines j'ai peur en plus que ça rajoute un peu... Enfin bon, si à la fin je rentre plus dedans, euh, on aurait fait tout ça pour rien. Bon, j'ai pas filmé la suite. J'étais au soleil et beaucoup trop à la bourre. Et tout ne s'est pas bien passé du tout. Donc du coup voilà le résultat, donc la jupe, voilà une, une jupe cercle comme ça, donc du coup qui est très hum, pleine de volume parce qu'il y a notamment euh, plein de plis, je vous montrerai ça de, de plus près. Mais donc du coup voilà il y a la symétrie avec euh, derrière elle est plus longue. J'ai eu quelques soucis de longueur, en gros j'ai tout monté et puis je me rendais compte que je marchais un petit peu euh, sur le bord même avec les talons j'aurais aimé, En fait j'aurais aimé qu'elle arrive à la cheville mais euh, je l'ai fait beaucoup trop longue. Donc du coup j'ai repris là dans la ceinture, j'ai re-rentré euh, un petit peu le, le bout. Euh, mais c'est vrai que comme tout était monté et que j'étais un peu à la dernière minute, elle est restée plus longue que, que ce que j'aurais voulu, même devant elle, elle descend un peu plus. Mais globalement la jupe euh, elle est pas trop mal. Mon gros souci quand même ça a été le bustier. J'étais partie pleine de bonnes résolutions, à me dire je vais faire des finitions parfaites, etc. Bon bien sûr à la fin tout, tout part en cacahuète et, et on fait en sorte que juste ce qui est visible soit correct. <rire> Comme vous avez vu j'ai eu des problèmes de fermeture. Euh, donc en fait ce que j'ai fait c'est que c'est que j'ai redémonté euh, ma fermeture et je l'ai euh, recousu euh, dans l'autre sens. Parce que du coup, ça me faisait un poil plus de mou pour pouvoir l'enfiler. Mais en fait, euh, le bustier était quand même un poil trop large. Et euh, du coup, je me suis dit, ça va pas, ça va pas le faire du tout. Et je pouvais pas le resserrer en gardant la fermeture. Donc un peu in extremis, je suis allée, je crois que c'était deux jours avant sachant que j'étais en vacances euh, pas dans une grosse ville quoi donc j'ai dû trouver un peu au dernier moment euh, un truc euh, qui n'était pas une mercerie mais qui avait un rayon mercerie et euh, j'ai acheté des petites euh, agrafes à soutien-gorge comme ça donc qui sont euh, voilà quand je vous dis que ça c'est assez fini euh, avec des finitions euh, pas terribles. Hein. <rire> On est sur euh, du rafistolage et euh, j'ai fini par mettre des agrafes pour qu'ils puissent euh, s'ouvrir complètement et du coup pouvoir l'ajuster euh, au mieux. L'autre souci que j'ai eu c'est que euh, je l'ai essayé 4 ouais, euh, jours avant et euh, là je me rends compte que entre là et là il y a une énorme différence et que le bustier il fait euh, en gros quelque chose comme ça. Et je comprenais pas parce que j'avais fait tout. j'avais tout bien coupé comme il fallait et tout. Et euh, en fait, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, la doublure, elle tirait d'un côté. Et donc, il a, dû fa... enfin, il a fallu tout, tout redémonter. Là, il n'est pas complètement symétrique, mais il est quand même vachement plus et, et ça passe assez bien. Et donc, du coup, bah, j'ai ajouté à l'intérieur des, des baleines pour que, pour que ça tienne correctement. Voilà. Donc, tout s'est finalement bien terminé. Pas eu de souci le jour du mariage, tout s'est bien passé, rien n'est tombé. Je crois que malgré le crop top, je n'ai choqué personne. Voilà pour ce petit happy ending qui n'a malheureusement pas été au rendez-vous pour l'autre mariage 10 jours après et où j'ai fini dans une combinaison naf-naf pour cause de robe maison pas du tout portable. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner en activant la petite cloche des notifications et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.